J'ai aujourd'hui la chance d'être avec Maxence Vacher, le cerveau derrière le premier The Great Race et aussi derrière Platypus Games, jeune éditeur français qui nous propose bientôt une nouvelle campagne pour un nouveau Great Race. On a beaucoup de choses à lui demander et on commence tout de suite. Maxence Vaché que je retrouve donc en costume, hein, euh, comme d'habitude, bonjour et bienvenue. Alors je vais commencer par préciser pour, euh, pour faire juste mesure que cette euh, interview est un petit peu le deuxième volet d'un entretien que tu as eu avec, euh, avec les copains de ludovox.fr. Euh, donc le lien sera dans la description et puis aussi notre deuxième volet à nous puisqu'on a eu un petit loupé sur le, euh, en cours d'interview euh, hier, est-ce que tu es, euh, tu te sens prêt pour euh... Bonjour Adrien. Ben, en fait, c'est normal. Euh, je te rappelle que on joue à TGR, donc The Great Race, et là, tu viens de prendre une tuile. Voilà, hein, <rire> c'est euh, un peu le classique. On est thématique. Donc, juste euh, pour donc... Ouais, voilà, on est thématique à fond. Mais alors, euh, crois-moi bien, j'ai tenté de, de rajouter des petits pièges dans les questions aujourd'hui. Euh... Aïe, aïe, aïe. <rire> Donc cette interview de Ludovox qui est dans la description, elle parle beaucoup de la genèse de Platypus, de la genèse de TGR, on va pas trop revenir dessus. Malgré tout j'avais 2 trois petites questions un peu plus personnelles, euh, tu parles de ton parcours qui commence dans les années 2000, euh, qu'il qu soit associatif ou aussi dans la création de jeux, de micro éditions etc. Est-ce que tu penses que cette expérience euh, en salon, en création, elle a été fondamentale dans le succès qu'a reçu TGR je pense que, euh, quoi qu'il arrive, euh, toute l'expérience que j'ai acquise dans ces moments-là, euh, et j'ai quelques anecdotes sympathiques, euh, mais <rire> je ne sais pas si c'est forcément le moment, euh, toutes ces expériences acquises, euh, elles, elles contribuent forcément à me poser les bonnes questions. Euh, pour moi, le, le jeu, c'est un langage et c'est devenu un langage et c'est devenu une pratique langagière parce que au fur et à mesure je l'ai construit ce langage euh, et donc je perçois euh, mon environnement en termes de mécanique ludique et donc tout le temps que j'ai passé au préalable à travailler sur de petits protos à, euh, à, à essayer de pousser mes jeux dans les concours à, tout ce temps là, ça me permet à un moment donné de me dire aujourd'hui quand je veux faire un jeu, je le pense comme ça et je le pense de manière un peu plus large que ce que je pouvais le faire peut-être dans les années 2000, au tout début quand j'ai commencé à, à faire mes premiers jeux. Et en termes de relations aussi peut-être avec les des partenaires, les, la communauté, tu as l'impression d'avoir grandi aussi de, de ce côté-là <rire> Oui en fait c'est bizarre, j'ai euh, l'impression de connaître beaucoup de monde, euh, et, puis, euh, et puis pourtant aussi je, de me sentir un petit peu, c'est le fameux complexe d'imposture, euh, j'ai... Euh, j'ai toujours pas l'impression d'être un auteur, c'est-à-dire de, de pouvoir être reconnu comme tel et, euh, et donc je me dis waouh wow, <rire> c'est oh théo et, oh putain, mais, en fait bon voilà c'est bruno on, on se croise on se voit on, on discute ensemble et euh, mais j'ai toujours ce côté un petit peu hein, ouais, un petit peu un petit peu en dessous je, je suis je me considère toujours plus comme un joueur que comme un auteur et qu'est ce qui te manquerait <rire> alors d'après toi pour obtenir cette légitimité un succès, <rire> succès on va y revenir euh... non je sais pas non non même pas la de reconnaissance des pairs je, je pense que j'aime je, je, bien cette posture là paradoxalement mm -hmm. je euh, euh, j'ai pas forcément des choses à prouver euh, j'ai déjà construit des jeux j'ai déjà fait j'ai déjà eu même des très gros tirages euh, mais pour euh, pour des publics particuliers spécifiques euh, je fais du jeu sérieux donc pour des entreprises et, euh, et, et dans ce cadre là ben des fois, on peut faire des tirages à 10 000, 20 000 exemplaires. C'est tout à fait normal. Quoi. Euh, mais, euh, mais globalement, ça ne fait pas de mois pour autant euh, ce que j'appellerais un auteur tel que, euh, tel que Bruno l'être ou tel que Théo, qui ont pas mal de productions dans l'année, qui, euh, qui vont avoir vraiment des, euh, euh, euh, toute une série de sorties qui, qui sont très présents aussi dans les salons, dans les, dans, les, dans les réseaux. Je suis toujours un petit peu un amateur. Et euh, puisqu'on est dans les années 30, un dilettante. Hein, c'est euh... Du coup, c'est quoi C'est parce que ton tête. succès n'est qu'un one shot pour l'instant, qu'un qu un, un, un seul éclat, que tu as l'impression de ne pas avoir cette, euh, cette même aura Est-ce qu'il t'en faut plus, du coup Non, je ne sais pas. Je, je, fin, euh, voilà. je trouve que c'est une posture et que je ne l'ai pas encore. D'accord. Euh, tu me disais hier que tu avais une grande facilité à, à coller une, une mécanique sur un thème et du coup, on va peut-être faire une, un tout petit écart sur... Euh, avant de venir sur TGR2 et parler de justement de la jeunesse de TGR, euh, ça n'a pas été trop difficile. Tout est venu en même temps. Tu me disais, c'est qu'il n'y a pas eu un thème et après as cherché une mécanique ou l'inverse, c'est ça Non, c'est ce que je te disais. Euh, Puisqu'on a un peu échangé finalement. Euh, je connais un peu <rire> maintenant. Mais euh, mais, euh, mais globalement, quand euh, euh, quand en 2009 j'ai vu un reportage euh, sur donc ça devait être sur Arte euh, sur euh, les croisières Citroën. Euh, je me suis dit, waouh, <rire> ce truc-là, c'est dément. Il euh, y a de l'aventure, il y a du risque, il y, euh, y a des hommes, euh, des relations, il y a des trucs totalement improbables. Et, et tout ça, euh, immédiatement, au moment où je l'ai vu, je me suis dit, il y a de quoi faire un jeu. Il euh, y avait ce côté, euh, ce côté projection décalée, il y avait ce côté... Euh, euh, risque sur chacune des tuiles que, que... Et puis, eux, des tuiles, ils en ont eu quelques-unes, quand même. Quoi. Quand, on, quand on traverse le plus grand continent euh, de la Terre, hein, de bout en bout, quand on va de Beyrouth jusqu'à Pékin, des tuiles, il y en a une grosse au milieu, là ça s'appelle l'Himalaya, c'est plutôt pas mal. Quoi. Et puis, euh, ils en ont collectionné quelques-unes. Et tout ça, ça résonnait en moi et tout de suite, j'y voyais un jeu. Et donc, ça a été très très vite. Euh, pour faire euh, TGR, ça m'a pris une semaine. Okay. Euh, c'est à dire qu'en une semaine j'avais toutes les mécaniques Je me disais ça y est c'est bon je vais faire un truc Bon ça a pas marché en une semaine Loin de là Mais parce que c'était le... le bon jeu et la bonne thématique Ou généralement ça fonctionne comme ça chez toi Alors je vais te sortir une anecdote Une anecdote stupide mais une anecdote quand même euh, euh, À peu près à cette période là euh, J'arrivais dans mon assaut Toutes les semaines avec un nouveau jeu Mais toutes les semaines Okay. Euh, François Gilles, qui, qui donc est le, euh, le, mon éditeur, hein, qui est Platypus, euh, il m'appelait Lucky Lude à l'époque. Euh, L'homme qui dégaine les jeux plus vite que son ombre. Et euh, jusqu'au moment où il m'a vu arriver avec, euh, avec un plateau tout moche avec 150 dés. <rire> Et il m'a dit stop Arrête. Ça va trop loin. Là, je ne veux pas le jouer. <rire> okay. euh, C'est con hein, parce que peu de temps après, on voyait commencer à arriver des jeux, euh, des jeux où, où on utilisait le dé non plus comme euh, un support de hasard, mais comme un pion. C'est ouais, ouais. mon jeu à cette époque-là. Il faisait ça. Ah ouais, tu étais Donc, visionnaire là-dessus. Oui. Mais, euh, mais en fait toujours à cette période-là, il y a eu quelque chose de formidable, c'est-à-dire que j'avais tous mes jeux sur un disque dur, et le disque dur a sauté, il est mort. Et j'ai perdu tous mes jeux. D'accord. Mais ils sont là, non Ils sont okay. dans la tête Eh bien, en fait, j'en ai perdu, donc je devais être à 200, 250 proto. Ah oui. Et, et, euh... et, et donc, je me suis mis devant moi ordi et j'ai commencé à tout réécrire, et il n'y a pas beaucoup de jeux qui sont ressortis, je crois que j'en ai ressorti une... euh, entre 50 et 80, un truc comme ça. Je me suis dit, ben, ceux qui sont sortis, c'est ceux qui m'ont marqué moi, qui correspondent à, à, à ceux, à ce, qui, ce qui vraiment avait du sens en termes de mécanique et, et en termes d'interaction, etc. Et parmi ces 80, il y en a une vingtaine qui étaient peut-être jouables. et parmi les 20, il y en avait peut-être 5 qui étaient bons, et, et parmi les 5, j'en ai peut-être sorti un, hein, ça sera peut-être The Good Trace. Ah, donc il faisait déjà partie de ce, ce pool-là, alors Ben, les creusers citroën à ce moment-là, oui, ça faisait partie de ces jeux-là. D'accord. Alors, avant d'attaquer euh, dans le vif du sujet, euh, je te pose cette question-là, parce qu'elle est euh, celle qu'on doit te poser tout le temps. Pourquoi Platypus Pourquoi l'ornithorynque euh, Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient le savoir. et Je suis sûr qu'il y a une réponse <rire> toute prête pour ça. Je sais pas, tu as déjà vu un ornithorynque, comment c'est foutu <rire> bizarrement, ah, Oui, bizarrement. C'est... C'est euh, comme si tu avais des morceaux de tous les animaux qui traînent un peu partout, que tu les balances dans un sac, que tu remues très très fort, mais tu ressens et tu fais « Ah On n'a qu'à faire un mammifère qui pond des œufs avec des ergots qui ont, des, qui ont un venin, une queue de canard, enfin une queue de castor pendant un bec de canard. Okay? Ben, » L'esprit qu'on voulait dans Platypus, c'était exactement ça. C'est-à-dire euh, ne pas se limiter à, une, euh, à vraiment un type de jeu particulier, mais s'ouvrir mais euh, à, à divers diverses possibilités, avoir des jeux vraiment très différents euh, et, euh, et pouvoir faire indifféremment des choses qui euh, d'un côté sont des jeux historiques The Great Trace on va dire que c'est plutôt inspiré histo euh, d'autre côté peut-être des jeux qui sont, euh, qui sont plus en rapport avec d'autres valeurs qu'on qu défend euh, et puis, puis voilà, voir parce que, parce que dans notre besace on a plusieurs jeux et qu'on ben, va les faire sortir petit à petit alors, cette année, on a plutôt tendance à vouloir sortir des jeux histo. Euh, mais, mais voilà, la suite j'espère, me prouvera que euh, on a bien fait de, de s'appeler Platypus et, et d'avoir ce, ce joli petit ordinateur Oui, c'est un nom qui, qui sonne comme une promesse finalement, euh, quand on en comprend le sens. Alors, Exactement. Alors, en parlant de promesse, le jeu euh, sort en boutique très bientôt, hein, tu vas nous redonner euh, les dates et tout ce qui va bien. Euh, un jeu qui ressort, alors tu le, tu le revendiques, hein, mais euh, qui ressort clairement en version light, en version allégée, euh, ce qui oui. peut être normal pour un jeu qui euh, forcément sera plus fourni euh, à destination des backers. Malgré tout, qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent que c'est plus le même jeu en fait parce qu'il manque cette, toutes ces variables qu'on avait dans la boîte de base alors euh, The Great Race c'est une mécanique d'accord c'est euh, un système et, euh, et dans ce système donc il y a un cœur qui lui est robuste et on n'a pas voulu toucher à ce cœur là c'est à dire que euh, lorsqu'on a créé notre version boutique on est parti du KS et on a dit on ne changera rien. On ne changera rien. On laissera la possibilité euh, aux joueurs de faire grandir leur jeu s'ils euh, si ont la possibilité derrière de prendre le KS2. Parce que l'un des éléments particuliers de The Great Race, c'est que tel que nous on l'a imaginé, tous les éléments de, tous les, de toutes les générations de The Great Race doivent être compatibles, rétrocompatibles et futurocompatibles. <rire> C'est-à-dire que tout ce qui fonctionnait dans le KS1 doit pouvoir être utilisable dans le KS2. Donc les gens qui ont, qui ont joué au KS1 doivent pouvoir prendre les modules, les éléments du KS1 et dire tout ça je pourrais le jouer dans le KS2, mais tous ces éléments-là du KS1 ben finalement c'est la même base que le jeu boutique. Donc les gens qui auront acheté le KS2 vont pouvoir jouer au jeu boutique avec des éléments du KS2 et on s'ouvre la possibilité aussi de faire euh, des extensions mmh. et donc euh, de faire de ces modules que l'on avait dans le KS1 euh, une boîte qui ira pour la boutique. Mais ce qu'on voulait surtout, c'était avoir un jeu qui soit accessible en termes de prix. Alors, tu... Et donc pour arriver à cette accessibilité, on a dû faire des choix. Tu bailles deux questions justement que, que je voulais te poser. La première, c'est comment on choisit ce qu'on retire, c'est-à-dire... Par exemple, vous avez fait le choix de garder les deux cartes dans la boîte de base, oui. ce qui n'était pas forcément, oui. euh, tu vas peut-être me, me hurler dessus, mais qui n'était pas forcément indispensable pour profiter du jeu. Euh, est-ce que c'est des fois cornelien ou est-ce que de toute façon tu avais une vision pour ça Vous Alors, aviez une vision. Euh... <rire> nous avons une vision. <rire> c'est un peu <rire> <mais> grand <gros> comme <rire> mot. Mais euh, donc, comme je te le dis, nous avions une vision puisque, puisque nous, ce qu'on voulait, c'était faire un jeu qui soit comp compatible, intégralement compatible. D'accord et, euh, et donc, dans nos choix, on est arrivé à un moment donné où on s'est dit euh, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas Et donc ce qu'on garde, c'est la jouabilité. Et dans la jouabilité, on devait regarder. Est-ce que, euh, est que enlever un plateau, c'est-à-dire le verso, euh, ça nous coûtait quelque chose ou pas? Et, et de quelle manière ouais. ben On fait enlever, enfin euh, faire le, le verso d'un plateau, ça a un coût de toute façon, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que le faire en noir, hein, ça, ça représente un coût. Euh, le faire en imprimé, c'était grosso modo pas très important en termes de prix. Ça correspond à peu près sur le prix final à 1 euro. Donc on a préféré le garder. D'accord Et d'autre côté, il y a eu un choix, hein, un choix qui a été vraiment difficile à prendre pour nous, c'est le fait de, de mettre le deuxième sac de, de tuiles. Donc en fait, chaque, euh, chaque côté du jeu avait. Un ensemble de tuiles différents. Mmh. D'accord Il y a les tuiles pour l'Afrique et les tuiles pour l'Amérique du Sud. Dans l'absolu, la différence sur ces deux sacs, elle est en termes de contenu de 10 tuiles. Sauf que ben, les tuiles de l'Afrique sont thématisées Afrique. Bien sûr. Et les tuiles de l'Amérique du Sud sont illustrées et thématisées Amérique du Sud. Mais en termes de mécanique ludique, il y a 10 tuiles de différence et tout. D'accord Des ajustements, un peu plus de danger, un peu plus de, de difficultés. Mais globalement, 10 tuiles sur 60, ce n'était pas si important que ça, mécaniquement. Par contre, l'impact d'un sac de coton, de, trois, enfin de deux punchboards, puisque euh, les tuiles, c'est deux punchboards, euh, sur le jeu, en termes de poids et en termes de production, c'est colossal. C'est-à-dire que ça fait 10 euros de différence. Mais tu peux le comprendre, une forme de de grogne, alors elle n'est pas non plus généralisée mais elle existe sur internet ou quelque part tu as envie de leur dire poliment euh, bah, vous avez qu'à être là sur le KS est-ce qu'on peut vraiment donner la même sauce toujours aux, aux joueurs en boutique ou est-ce qu'au moment toi aussi tu dis que euh, fallait participer quand c'était risqué Alors euh, c'est un échange qu'on a eu avec pas mal, de, euh, pas mal de backers et de gens qui nous ont pas suivis et qui étaient dans le doute et, et qui après se sont dit c'est dommage, finalement j'aurais dû y aller et en fait, nous, ce qu'on veut signifier par là aussi, c'est les gens qui ont signé et qui nous ont donné la chance de, de donner une vie à The Groot Race, ceux qui ont baqué, ils méritent d'avoir quelque chose de plus. Et ils méritent d'avoir quelque chose d'exceptionnel. Et ils méritent d'avoir le jeu que nous, on aurait voulu avoir. Et ça a toujours été notre choix d'édition. On n'a jamais pensé comme des éditeurs, on est de très mauvais éditeurs, je, je suis désolé, hein. on est vraiment de très mauvais éditeurs parce qu'on ne sait pas faire dans la rentabilité, euh, mais par contre on est des joueurs, et on a envie de se faire plaisir, et de faire plaisir euh, aux gens qui vont acheter le jeu, mais indifféremment le jeu boutique et le jeu KS. Ceux qui nous ont soutenus ont permis que le jeu boutique existe, et, et donc eux c'est normal qu'ils aient quelque chose d'exceptionnel. Mais les joueurs qui vont acheter le jeu boutique vont avoir un très bon jeu aussi, et un jeu qui, pour 50 euros, aura largement de quoi faire dans en termes de matériel. Oui, c'est vrai. Après, on est aujourd'hui, je pense, de plus en plus dans une course à... au complétionnisme, au fait de toujours vouloir avoir plus de contenu pour avoir l'impression que ce sera plus rejouable. Mais euh, bon, la question pourrait être posée de est-ce que vraiment tout ce plus va être sorti une fois que le jeu sera reçu ou est-ce que ça ne reste pas simplement dans une boîte euh, Alors juste en deux mots, avant de passer vraiment au, au nerf de la guerre, euh, tu parles d'extension éventuellement de contenu supplémentaire. Ouais. Ce serait forcément via KS ou est-ce que tu pourrais te permettre de sortir une petite boîte complémentaire en boutique directement Alors on en parle actuellement, et alors euh, c'est très chaud hein, puisque puisque ben, au moment où on, entre où on a cette, cette, cette interview, il euh, euh, y a un post qui vient d'être euh, envoyé sur Quad, et où on a dit, ben, euh, on est pour parler avec Asmoday, Si jamais on, euh, est notre distributeur, euh, si jamais on a un volume de vente suffisant euh, sur euh, The Good Trace et on est parti pour avoir un bon accueil, on espère en tout cas. Euh, euh, on, euh, on est en train de préparer la boîte d'extension. D'accord? Et on essaye toujours pareil de la, de la rendre raisonnable, fonctionnelle, et, euh, et de s'assurer qu'elle corresponde aux attentes aussi des joueurs. Des joueurs euh, boutiques ou est-ce que est qu'on est sur du contenu d'accord. On est euh, on pourrait être sur du contenu qui est déjà sorti sur Kickstarter ou forcément sur de. D'accord. Oui. On sera sur ah, du est contenu, sur Kickstarter, on sera sur, euh, sur des éléments qui permettront de, euh, de, de faire grossir donc, la, la boîte euh, boutique, mm -hmm. de l'amener non pas au niveau du KS, mais pas loin, parce qu'il y a des exclusivités qui, elles, seront de toute façon euh, réservées au, au KS. Mais, euh, euh, mais voilà. On, on y travaille, en tout cas, on, on se penche dessus, et c'est toujours une problématique de coût. D'accord. Bon, Maxence <rire> The Great Race 2. Ouais. Euh, tu m'as dit déjà que euh, tu voyais le jeu comme un système, donc oui. on n'est pas forcément sur euh, une suite qui aura rien à voir, mais plus sur du contenu supplémentaire. Est-ce qu'on peut vraiment le voir comme ça C'est-à-dire, euh, on change le décor, on garde les mécaniques, et on renforce la rejouabilité, ou est-ce qu'il y a quand même des petits twists en plus, des petites choses en plus Alors, euh, quand on a pensé, nous, The Great Race, on l'a pensé comme un ensemble. D'accord Ça veut dire qu'on on, l'a tellement dépatouillé, tellement, euh, tellement euh, déconstruit, reconstruit, euh, qu'à un moment donné, on s'est dit, ben bah, tiens, on pourrait faire ça. Et on pourrait faire ça aussi. Oh, on pourrait faire ça aussi. Puis en fait, on, on en avait plein. Quoi. Et, euh, et puis, euh, et puis bah, il a fallu qu'on fasse des choix. Et donc ces choix, ça a donné lieu au premier KS. C'est un jeu qu'on a construit sur, la, sur euh, une logique de contrainte. C'est-à-dire que le KS 1, ce sont des cartes courtes, avec euh, des modules qui sont contraignants, saison, diplomatie, euh, qui vont favoriser euh, une interaction avec l'environnement, on va dire, mais en le subissant. Comme ça, ça rallonge un petit peu les durées de partie et ça permet aux joueurs qui voulaient une expérience de jeu un peu plus longue de, de vivre quelque chose de différent mmh. en tenant compte de facteurs extérieurs. Quand on pense au KS2, ben nous, on, a, on est parti du même constat, on a dit que ben, les cartes sont différentes, donc on va les jouer différemment. Et on a toujours la même mécanique de cœur, c'est-à-dire qu'on va toujours avoir les mêmes règles de base pour le KS, mais on va avoir... Enfin, que le KS1, pardon, on a les mêmes règles de base que, le, que la boutique aussi, mais on va avoir quelque chose de totalement différent, on a un territoire qui est beaucoup plus long. Et ça, déjà, ça change beaucoup de choses. Ça change des choses parce que la partie va pouvoir s'inscrire dans la durée, pour les joueurs qui voulaient maintenir l'expérience plus longtemps, tu parles, je te coupe une demi-seconde. Euh, tu parles d'une durée. Elle est estimée à combien pour euh... Quand on euh, quand on joue, nous, sur, euh, sur Asie, on est sur des parties qui sont de l'ordre de 90 minutes. D'accord. À peu près. D'accord Dans un mode dit normal. C'est-à-dire euh, sans utiliser des modules accélérants, sans, euh, euh, euh, sans euh, jouer avec les particularités qu'on veut mettre en place, etc. Donc, une partie normale, sur la carte double Asie, par exemple, on est sur 90 minutes, si on, euh, si on se bouge un petit peu en 60 minutes, on l'a plié, mais, euh, mais voilà. D'accord. Sachant que ça, c'est la base. Mais... <rire> mais on a pensé aussi à toutes les personnes qui voudraient vivre des parties plus courtes. Et donc on s'est dit, bah, ce qui serait bien, c'est qu'on ait, on ait la possibilité d'avoir une variabilité. Et donc ça, on le produit avec USA. USA, on l'a pensé comme... Deux cartes qui se collent l'une à l'autre. Et donc on va faire une course à étapes Et on va avoir euh, l'est, qui est une course très rapide, et l'ouest, qui est une course un peu plus lente. Et quand on met les deux bout à bout, bah, ça fait une grande course. Et donc là, on a toute une, enfin, toute une variabilité, déjà rien que sur ces éléments-là, euh, en termes de, de stratégie de course, en termes, sans, avoir, sans, sans, sans rajouter des modules ou quoi que ce soit, on a déjà beaucoup de choses qui viennent se rajouter, ne serait-ce que parce qu'on a des plateaux qui sont multiples et qui peuvent être pris indépendamment. Ou dans le... Du coup, est-ce qu'on met plus l'accent aussi sur la, une forme de préparation ou de, de travail sur le long terme, alors, dans les parties oui, plus longues enfin... En fait, on, euh, nous ce qu'on remarque, c'est que quand on joue Asie par exemple, ou quand on joue USA, on va pouvoir mettre en place des stratégies cartes qui sont beaucoup plus longues et avec des modes de déclenchement qui sont particuliers. C'est-à-dire que ben, on construit notre jeu de cartes et on sait qu'on va devoir le placer à un moment donné pour vraiment faire la fracture avec les autres joueurs. Puisque la carte est dense, elle est ouverte, euh, et donc y, les interactions sont elles aussi plus compliquées. Ça donne aussi beaucoup plus de place au fait de casser les chemins. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise assez peu dans l'Afrique et Amérique du Sud. Mais séparer ces chemins des autres joueurs, ça devient très intéressant. Parce que comme ça, on va pouvoir faire notre petite route. Oui, rentable à seul notre long côté. terme aussi. Et donc, ça change aussi pas mal de choses. Et là-dessus, nous, on a décidé de rajouter des modules et des modules qui vont augmenter les notions de choix. Et donc, dans KS2, ce qu'on veut, c'est que les joueurs viennent à se poser la question à tout moment de savoir s'ils vont aller faire des points sur la route ou se dépêcher d'arriver à la fin pour essayer de cumuler des points de victoire liés à l'atteinte de l'objectif. Ouais. Et donc on va être sur cette notion de choix, est-ce que je construis mon pool de points, ou est-ce que je me, je me précipite vers la fin On est vraiment sur un jeu qui est en train de devenir à la carte alors. Est-ce que, euh, le... on m'a posé la question du jeu en équipe à deux, est-ce que ça va être possible T'as une réponse là-dessus Oui, là ouais. Ouais, c'est aussi une réponse à la longueur de la partie. C'est-à-dire que pour les joueurs qui voudraient aller plus vite, à partir du moment où vous êtes en paire, donc à 4 joueurs, à 6 joueurs, à 8 joueurs, puisqu'on va monter jusqu'à 8 joueurs, euh, on va pouvoir partir en équipe. Donc nous, on appelle ça de la coopétition, c'est-à-dire la coopération dans l'équipe et la compétition entre, entre, entre, entre équipes. <rire> euh, donc on va pouvoir partir de chacun des côtés. Et ça, c'est très historiquement validé, puisque... Lorsque la Croisière Jaune a eu lieu, lorsque la traversée de l'Asie a, euh, a, a été réalisée par euh, Citroën, il y a eu un équipage qui est parti de Pékin, et il y a un équipage qui est parti de Beyrouth, et ils devaient se retrouver au milieu. C'est pas tout à fait passé comme ça. Mais donc ce qu'on voulait, nous, c'était retrouver cette ambiance-là aussi, et donc on, on imagine une, euh, une course en équipe, où les, les coéquipiers vont partir chacun d'un côté, donc on va avoir une série de joueurs qui vont être sur le côté droit, une série de joueurs qui vont être sur le côté gauche, et c'est au moment où les joueurs vont se retrouver au milieu, les deux joueurs d'une même équipe, que la partie va s'arrêter. D'accord. Avec tous les choix que ça implique. Et donc ça crée vraiment okay. en... une autre manière de percevoir le jeu. Ouais. En termes de taille de plateau, on est sur quoi, concrètement <rire> Alors, euh, en fait, c'est une question qui est revenue sur quoi On d'accord C'est pour ça que je la relais, euh... ouais. Ouais, ouais. Alors, Notre communauté, notre quad communauté, euh, est, est très active et elle nous a posé la question, savoir si le plateau allait véritablement être le double de ce qu'il est aujourd'hui. Oui, oui. On va vraiment avoir deux fois le plateau qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, on a pensé, euh, on a pensé à à prendre deux fois le plateau Afrique, donc euh, le, la taille que l'on a, et pour l'Asie, on va les mettre les deux côte à côte dans le sens de la hauteur. D'accord. Okay. Alors que pour USA, on va aller mettre les deux dans le sens de la longueur. Et donc, ça va vraiment faire, en termes de dimension. Ouais, bah, Est à euh, on se rend compte que, que... Mm. Les gens, une d'une logique différente. Mm, D'accord, ok. Euh, alors, tu as grandi, euh, tu disais, là, je reviens un petit peu à, à l'interview des, des collègues de, de Ludovox, tu as grandi avec des jeux, des jeux très classiques et aussi euh, assez déjantés. Euh, tu cites entre autres Blood Bowl. Est-ce que, du coup. T'as l'impression de te détacher vraiment de, de ce monde-là un petit peu euh, fantasy que t'as connu Ou est-ce que malgré tout, quand tu crées The Great Race, quand tu, quand tu alimentes les modules, les extensions, est-ce que tu gardes un petit peu ce, ce grain de folie Où est-ce qu'il se trouve aujourd'hui Dans un jeu qui de, de, de <rire> façade pourrait avoir l'air très sérieux. Ouais, alors en fait, euh, dans The Great Race, le, le petit grain de folie, il y est. Mais on l'a on l'a dissimulé dans les détails. On en fait, il vient de la part des joueurs. C'est véritablement une expérience de jeu. Je ne sais pas si tu as, as fait ta partie, si tu as, si as souffert euh, une partie, euh, mais euh, dans The retrace il y a des moments qui sont, euh, qui sont de véritables moments de climax. Mm -hmm. euh, euh, <rire> un orgasme absolu. Quand on est à la fin, au dernier tour, et qu'on voit le, un joueur qui est, qui, est, qui est parti devant, qui va rentrer dans la ville, en on se fait, « Non, je ne vais pas pouvoir y arriver, je ne vais pas être dans le même temps que lui !» Et, et qu'on est en train de mettre en place toutes les stratégies les plus, les plus folles pour essayer de le bloquer au co-hocès. Okay, il y a, y a une interaction qui est très marqué dans The Great Race. C'était un choix, véritablement un choix. Et au début, c'est vendu comme une course de gentleman. Mais au fur et à mesure qu'il y a du sable qui rentre dans les engrenages, les gentlemen sont de moins en moins gentle et euh, de plus en plus roublards. Hein. Donc la course est très chafouine. Euh, on peut se faire des coups de... Il <rire> y en a quelques-uns. Euh, on, on a des interactions. Et puis j'invite vraiment les joueurs à regarder aussi les détails des illustrations. Euh, François Lonnet a fait un travail magnifique là-dessus et il y a des expressions de certaines des personnes qui sont, euh, qui sont en situation, je pense, au, au, auparavant des Italiens qui sont nos mécaniciens, hein, ceux qui ont le véhicule parfait ben, euh, si on regarde sur le paravent je ne suis pas sûr que ce soit des pattes qui sont en train de faire chauffer sur le calepot de la voiture. Je crois que c'est plutôt le fait que la voiture fume, hein, qu'ils qu doivent la réparer tout de suite parce qu'il parce que y a une panne euh, possible. Ouais, depuis que tu m'en as parlé, j'ai remarqué pas mal de choses d'ailleurs sur, sur ma version auxquelles je n'avais pas forcément, pas forcément <rire> fait attention. Mais, euh... Et donc, c'est ça aussi l'expérience qu'on qu voulait mettre en, en, en œuvre. Les, nos, nos pauvres Belges qui sont perdus dans la flotte euh, mmh. au milieu de la forêt équatoriale ça le fait pas mal, hein, sachant que euh, c'est le Congo belge et c'est le cœur de l'Afrique, et, et donc on est histo, mais on, on se moque aussi un petit peu de ces situations. Ouais, un peu d'impertinence, ouais. Euh, alors, il y a eu des rumeurs qui parlaient d'une du, euh, pause après euh, ce deuxième opus de, de The Great Race, et puis en même temps, euh, en parallèle de cette annonce de pause, il y avait des annonces de projets comme euh, un qui m'intrigue beaucoup, qui s'appelle le 7, je crois qu'il s'appelle juste 7, euh, du coup, c'est ouais, pas une vraie pause, alors où est-ce qu'on en est C'est une pause dans The Great Race, alors, en fait. Ouais, c'est une pause dans The Great Race. Euh, je te l'ai dit, The Retrace pour nous, c'est un univers, on a beaucoup de choses de prévues, et, euh, mais, euh, mais tout n'a pas le même sens. Tout pas le, le, le, enfin pour nous, tout ne doit pas sortir en même temps. Et je pense que les joueurs ont besoin aussi de, de prendre le temps de découvrir les jeux, de se faire plaisir avec. Ce serait dommage de leur gâcher ce plaisir-là en, en, en, en jouant le coup de, de « ben, on va avoir un TGR 2, on va avoir un TGR 3, on va avoir un TGR etc. » Non, on, voudrait, on voudrait leur laisser le temps de profiter de tout ça. TGR2, c'est vraiment pour nous un cap. C'est euh, le, le, notre dernier test grand, enfin, grandeur nature. C'est euh, le moment où, où on va enfin savoir si, euh, si oui, on a quelque chose qui marche. Si oui, on est des éditeurs capables. On doute encore, hein, je suis désolé, mais... C'est euh, ma question suivante, <rire> Mais... Euh, on veut se donner la possibilité de prouver qu'on peut faire quelque chose de nouveau, de différent, mais on ne veut pas non plus enfoncer trop le clou. Okay Il y aura peut-être dans quelques années un TGR3, parce qu'on a de quoi le faire, mais pas tout de suite. Ouais, on parlait de quelque chose qui serait plus dans les pôles, ou vers l'Australie, c'est ça On a quatre nouvelles cartes mmh. possibles, dont je ne parlerai pas. Bien sûr. <rire> <rire> on est entre nous, là. Ouais, c'est sûr. Ça restera entre nous, on est d'accord. Mais euh, non, non, j'en parlerai pas. Euh, on, enfin, sur quoi on, on a déjà beaucoup, euh, beaucoup parlé de ces choses-là. Euh, considérons simplement que The Good Race, si on doit faire une petite recherche euh, sur les inspirations du jeu, c'est aussi et euh, euh, aussi et surtout euh, une course emblématique qui avait lieu dans les années 1900, au début de début de l'automobile, où, euh, où on, euh, on essayait de traverser le monde avec des véhicules motorisés. Donc, y a... ouais, dirai pas okay. bon, chacun pourra déduire ce qu'il veut de cette notion de, de tour du monde. Euh, dernière peut-être question avant de passer à, à celle de la communauté, qui ne sont pas toujours euh, tendres d'ailleurs. Euh, Kickstarter, c'est forcément une évidence. Après, ce qui s'est passé, on va y revenir euh, pendant la première campagne. C'était la seule option que vous envisagez Alors, on, euh, on a envisagé initialement d'autres options. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on a essayé de mettre le jeu en éditeur, il y restait pendant 5 ans, on l'a monté, démonté. On a beaucoup travaillé sur le jeu à ce moment-là, avec l'éditeur avec qui on était. Et euh, ils avaient, eux, de leur côté, des choix éditoriaux, qui pour nous ne respectaient pas le contenu. Euh, et donc à un moment donné, on a dit, d'un commun accord, euh, on ne pourra pas faire ce jeu ensemble. Alors, on est arrivé à la fin de notre contrat potentiel. Euh, donc 5 ans, en fait, c'est la, la durée normalement d'un contrat d'exploitation. Eux, de leur côté, avaient beaucoup travaillé dessus. Nous aussi, et, euh, et on trouvait dommage de diminuer le jeu ou de, ou de le déplacer dans un contexte qui ne nous correspondait pas. Et on a préféré tenter l'aventure. Et n'étant pas nous-mêmes éditeurs, on, on a utilisé le KS comme laboratoire d'expérimentation. On n'est pas des communicants. <rire> on n'est euh, on n'est pas on n'est pas une grosse boîte. Hein. Euh, the, Platypus c'est une personne, hein. c'est euh, François Gilles Ricard qui tient tout euh, avec ses petites mains, qui euh, qui a réussi à, à, à trouver un mauvais auteur, euh, qui a trouvé un excellent un excellent, un excellent design artiste et euh, et tout ça. Euh, ça nous a permis de sortir un jeu, et le jeu qu euh, que nous, on avait envie de, de faire, mais, mais c'est vraiment la passion qui parle. C'est-à-dire, c'est un jeu qui, pour nous, existait depuis longtemps, et qu'on voulait voir apparaître. Bah alors, justement, je, je, je, non, je te laisse terminer, euh, euh, moi, j'avais plus en tête, du coup, le, la, la campagne à venir, c'est-à-dire, maintenant, avec votre succès, c'était pas euh, moins pertinent, pour le, pour le coup, ce que tu nous as expliqué, euh, mais, étant donné le succès et la notoriété que vous avez maintenant, est-ce que c'était le prix de la liberté de retourner, de repasser par Kickstarter et de reprendre ces risques-là aussi on a, euh, on a toujours un désir, c'est un désir bizarre, hein, mais, euh, mais c'est un désir affiché. Euh, c'est celui de pouvoir toucher le public américain. D'accord. Et euh, on a peu ou mal réussi à le faire sur la première campagne. Et donc sur cette deuxième campagne, on, euh, on s'est donné la possibilité de les adresser aussi. Et donc, euh, tout en conservant notre ligne narrative qui est véritablement inspirée des croisières Citroën et donc euh, la croisière jaune qui, euh, qui est la traversée de l'Asie, on s'est aussi donné la possibilité d'ouvrir d'autres perspectives avec les USA, qui est un territoire qui n'a jamais été exploré par, par ces véhicules. Donc c'est notre pas de côté, mais, euh, mais c'est un, un territoire qu'on voulait nous... Favoriser ou mettre en avant parce que euh, parce qu'on veut toucher le public américain, on pense que le jeu peut y avoir un certain intérêt. On espère qu'en France, notre, euh, euh, notre, notre reconnaissance est, est, est validée et que, et que les gens commencent à nous apprécier et qu'ils nous font confiance. Euh, maintenant, on aimerait bien aussi pouvoir arriver à, à aller un peu plus loin et puis pour peut-être un jour arriver à trouver ce re-trace en boutique euh, aussi dans d'autres endroits qu'en France. Oui, dans d'autres pays. Alors, il y a beaucoup de dans la communauté, on sent encore beaucoup les stigmates de ce premier Kickstarter qui a été, euh, qui a été un Great trace hein, dans, dans, dans tous les sens du terme. Euh, oui. Tu as dû en manger des plâtrés des questions sur l'insert et la boîte. Est-ce que tu veux donner une, une version définitive aujourd'hui de l'insert et la boîte, c'est réglé pour la suite et on sait ce qu'on fait maintenant alors, on sait ce qu'on fait. Qu fait, on sait On sait, sur quoi on part, euh, on en parlera forcément au moment du KS. Euh, on sait qu'au niveau de l'insert, on a eu un plantage, un plantage ridicule, euh, ben, mais voilà, hein. on, on, euh, on s'est fait avoir par notre propre enthousiasme. C'est-à-dire qu'on n'avait pas prévu de, de mettre jusqu'à 4 kg de matériel dans la boîte et l'insert n'était pas prévu pour supporter ça. Donc les inserts ont supporté le coup, ils sont tous un peu défoncés, hein, et on, on est vraiment désolé de ce côté-là. Mais c'est surtout euh, le fruit d'une série d'étapes, c'est-à-dire qu'initialement on voulait d'abord un insert qui nous permette de, euh, de tenir le plateau en hauteur et d'avoir le matériel en dessous. Euh, et puis euh, au fur et à mesure, les stretch goals se sont débloqués, il y a eu de plus en plus de matériel, et on est arrivé jusqu'au euh, jusqu goodies ultimes. Euh, qui n'est qu'un goodies. Je, je tiens vraiment à le rappeler euh, à, à notre communauté et je l'aurais dit à de nombreuses reprises. Mais les boîtes de rangement, c'est juste notre dernier cadeau à la communauté. C'est parce que euh, parce qu'on était très content de ce que euh, de, de ce à quoi on était arrivé euh, et que et qu'on a réussi à, à débloquer ce dernier cadeau qui était avoir un mode de rangement qui soit un peu, un peu amusant, un peu dans le thème, donc qui sont des, des boîtes pré, enfin, préformées, mais à coller soi-même, dans lequel on peut mettre notre matériel. Euh, et, euh, et donc, nous, ces boîtes, on les a imaginées euh, dans un temps très très court, pour qu'elles correspondent euh, au, au rangement possible François Gilles s'est dépatouillé avec, avec tous les, les modules qu'il avait, euh, qu avait devant lui. Il a dit, ben voilà, moi je les rangerai comme ça, les boîtes je les, je les mettrai comme ça, en tenant compte de l'inné tel qu'il tel qu avait euh, pensé, donc euh, l'insert euh, qu'on avait initialement. Et puis, et puis voilà, tout ça, ça, ça, ça prend une place dans, euh, dans le jeu. Et c'est euh, ce qu'on ce qu a offert à la communauté. Après, que, que vous mettiez euh, dans la boîte des modules les, les, on appelle, les, les panneaux des, enfin, les tableaux de bord des, des équipages faites le hein. c'est votre jeu mmh. moi ça me regarde plus <rire> ce serait déconnant aujourd'hui d'arriver et de proposer une big box une grande boîte d'arrangement où il est trop tôt par rapport à ce que tu veux faire avec cette série ou tu t'es peut-être même pas partisan non plus de, de l'idée qui, qui prend en je suis, popularité quand même. Je, je suis pas super euh, je, je, je suis pas super fan de, de ce côté là puisqu'on fait des stand-alone donc, on, on fait des jeux qui sont indépendants. Si on faisait une big box, c'est-à-dire un objet de rangement pour, euh, pour les uns et les autres, on, on favoriserait une partie de notre, de notre communauté au détriment des autres. On jetterait du carton, et ça, c'est pas du tout dans mes valeurs. <rire> je suis désolé. Déjà que je trouve qu'on a jeté pas mal euh, avec tous les punchboards qu'on a mis dans les, dans les boîtes. Mais, euh, foncièrement, je, je, suis pas, euh, je suis pas intimement convaincu que ce soit euh, euh, une nécessité en termes de rangement il y a de très très bonnes initiatives et, euh, et vraiment je remercie euh, toujours parler de la communauté euh, de très bonnes initiatives qui proposent des inserts soit en origami soit à imprimer à mettre dans les boîtes qui sont existantes pour faciliter le, la sortie du matériel ou sa mise en place je trouve ça génial euh, vraiment je trouve, je, trouve, je trouve ça super intéressant des variantes sur les manières de ranger le matériel je sais qu'il y, y a des joueurs qui, qui aiment beaucoup leur boîte solo, et donc qui l'ont forcément mise en dehors de la boîte, puisqu'elle était prévue pour être en dehors, euh, mais qui ont utilisé le fond de cette boîte solo pour la mettre dans, euh, dans, dans l'encart le, le, le, à glissière. Donc euh, On a un rangement particulier, qui est un rangement sans, sans côté, dans lequel on peut glisser les sacs et, et les grands plateaux. Ben, donc en fait, ils se sont servis de, de la, du fond de la boîte du solo pour le mettre là-dedans, ça fait une boîte à tiroir c'est super sympa, et, et ça permet comme ça des rangements particuliers C'est votre boîte. Euh, si vous voulez enlever les, les, les boîtes de rangement, faites-le hein. personnellement, il ne faut pas le dire, mais c'est ce que j'ai fait. Ce sera notre petit secret. Alors, il euh, y, euh, y a une autorité publique que le, le premier KS, la première campagne, n'a pas forcément euh, rapporté autant d'argent qu'espéré. Euh, qu D'ailleurs, c'est quelque chose que tu assumes très bien avec beaucoup d'humour. Euh, on sait que ce qui a pêché, entre autres, hein, comme pour beaucoup, c'était euh, le prix des conteneurs, le problème des bateaux avec le, la situation sanitaire. S'il y avait une autre chose aujourd'hui que tu aurais changé, que tu aimerais changer et qui peut-être aurait euh, permis de, de faire que ça se déroule mieux, ce serait quoi Le plus gros couac Dehors de ces histoires de boîtes et d'inserts, si tu veux, en termes de production pure. Ouais, en termes de production, alors, euh, du point de vue du matériel, euh, on n'a on, enfin, on aucun regret réel, euh, du point de vue du matériel, j'entends. Il euh, y, euh, y a quelques couacs euh, qui sont plus liés à l'impression, donc on en a eu un à gérer il n'y a pas longtemps avec la version boutique, euh, qui, tu peux qui est un peu particulier. Hein, Tu peux l'évoquer, si tu veux. En fait, on a entre la version boutique et la version KS, il y a un punchboard punch qui change, et euh, il s'est avéré qu'il y a un tiers des boîtes boutiques qui va se retrouver avec un punchboard KS. Donc je suis désolé pour les gens qui vont avoir ces boîtes-là, ils vont avoir un module de plus dans leur boîte. Okay, ce n'était pas prévu. Donc ce qu'on a fait, c'est toujours notre démarche, enfin, euh, c'est notre démarche et notre volonté depuis le début de, euh, de The Good Trace, c'est qu'on a ouvert toutes les boîtes. Donc, on a payé quelqu'un pour le faire. On n'a pas fait nous avec nos petits doigts, je suis désolé. Mais on a ouvert toutes les boîtes euh, boutiques et on a inséré dedans le nouveau Punchboard et on a refilmé pour que tous les gens, enfin, toutes les personnes aient euh, un jeu complet. Euh, donc voilà, c'est rentré en ordre, donc ça permettra que le jeu arrive en boutique complet et sans aucun problème. Alors il y aura deux punchboards, donc il faudra choisir le bon, il hein. faudra, faudra voir. Mais euh, les gens qui n'en ont qu'un seul, tant pis pour eux, enfin un seul de ceux-là, <rire> euh, ça, sera, ça sera comme ça, c'est la loterie. 100 mmh. sur loterie, 3 c'est pas, pas mal pour bon. une loterie. Hein. Euh... Ouais, c'est le euh, mais, euh, mais donc vous aurez un jeu complet et, euh, et corrigé, et, euh, et donc on l'a pris à notre charge. On l'a encore pris à notre charge, ça fait partie de, de nos objectifs. Et donc si on devait changer quelque chose, malgré tout, euh, quelque chose qui moi m'embête me, me, euh, sur, euh, sur le, le KS1, et qui a un impact sur la boutique aussi, c'est que notre temps de production était très court. Et comme notre temps de production était très court, on a eu à, à faire des choix, et dans nos choix, il y avait la rédaction des règles. Euh, donc on a eu des, des corrections de règles pour les ajuster aux divers éléments qu'on a insérés au fur et à mesure des stretch goals, et de mon point de vue, on n'a pas assez de volume de relecture de règles. Et on travaille déjà dans ce deuxième temps, dans ce deuxième KS, et aussi dans, dans le reprint des, euh, des boîtes grand public, donc des boîtes retail des boîtes boutiques on travaille déjà une deuxième version des règles qui soit, euh, qu soit le retour enfin une mise à jour des retours de, de, de, euh, de, nos, de nos backers euh, et puis on, on admis tout ça sur notre euh, sur notre site platypusgame.com oui c'est platypusgame.com tu mettras le oui, lien oui je mettrai le lien en description bien sûr Super. Mais euh, en fait, on a, mis, on, a mis tout, euh, on a mis tous les éléments et euh, surtout, on l'a fait aussi pour les autres langues. Et donc, là, on travaille aussi avec les relecteurs étrangers et on a pas mal de problèmes sur les relectures étrangères, euh, principalement en anglais, ce qui, nous, nous embête. Euh, des détails, quoi. Mais, mais un terme qui est, qui est traduit d'une manière à certains endroits et différemment à une autre. Et donc, pour les anglais, c'est pas confortable du tout. Ils sentent bien que c'est partir d'une euh, rédaction en français a été... et en ouais. faire une traduction. Mmh. Eux qui n'ont pas cette habitude-là, c'est embêtant. C'est plus gênant, peut-être, ouais oh, Et surtout, vis-à-vis d'un marché Eux, que tu essaies de ont... conquérir, finalement. C'est euh... ça. OK. Alors... Et donc, voilà, ce travail-là sur la relecture, c'est vraiment notre, notre sujet cette année. Mmh. <rire> D'accord. Bon, en tout cas, tu sais que tu as une, une grosse communauté française derrière toi. J'ai eu beaucoup, beaucoup de messages, qui, euh... de gens qui me demandent de te passer le message, de te remercier pour euh, le travail que vous faites hein, chez Platypus, pour... Euh... Pour vos jeux, pour votre passion aussi. Et en euh... fait, c'est nous qui les remercions surtout. C'est parce que tout ça n'a été possible que grâce à eux. Et, et ça, c'est pour nous, c'est vraiment important. C'est-à-dire que le jeu n'existe que parce qu'ils étaient là. Et on les a sollicités et ils, étaient, ils ont répondu présent. Euh, à un moment donné, avec, euh, euh, sur quoi on, on, on se moquait un petit peu avec le patron, avec Thierry, parce que. Euh, comme je disais, il va falloir que tu ouvres un nouveau serveur un OVH parce que je pense qu'on va claquer euh, tous tes, tes objectifs. Je crois qu'on n'est on est pas loin de 6000 postes sur, euh, euh, sur, ouais. euh, sur le, le sujet euh, The Great Trace. Et, euh, <rire> et, et en fait, c'est parce qu'on sollicite beaucoup aussi euh, notre communauté et on veut qu'elle vive avec le projet et avec nous. Euh, et quand on voit certains des échanges ou certains des retours de partie de, euh, de personnes qui nous font part de, de ce qu'ils ont vécu, on se dit, c'est bon, on a réussi quelque chose. Mmh, quoi. Ouais. On peut être content. Alors, il y en a un qui ne te soutient pas, mais, euh, mais qui se pose la question. Je l'ai gardé pour la fin. Il s'appelle Magic, C'est un, un bon camarade de, de code et qui, lui, ne possède aucun des deux jeux et qui te demande s'il devait en acheter un seul, lequel tu lui conseillerais. Et pourquoi C'est un choix, euh, choix cornélien. Hein. C'est difficile. Hum... Euh... Aucun, aucun, tant qu'à faire. Allez, merci au revoir. Non, non, non, merci au revoir. Non, non, non, non. non. Euh, pff, ça va dépendre du type de joueur qu'il est. Euh, vraiment, on ne va pas avoir les mêmes impressions de jeu entre, entre le KS1 et le KS2. En tout cas, nous qui le jouons, euh, qui, euh, qui qui avons fait quand même quelques parties de mm. test, on n'a pas les mêmes sensations, euh, alors que c'est la même, c'est le même langage de base. Mais, euh, mais dans le KS1, on vit avec les contraintes environnementales, donc on subit pas mal de choses et, euh, et on lutte contre, contre un environnement hostile. Dans le KS2, on, on lutte contre nos choix personnels. Et donc on va avoir un jeu qui est peut-être un petit peu plus euh, ouvert en termes de stratégie, qui est un peu moins subi, et qui, euh, qui donne des sensations où l'opportunisme, la tactique et la stratégie vont prendre un sens réel. Euh, toujours pareil, si je cite l'Asie, parce que c'est une carte que j'aime beaucoup et qui, qui, qui moi, euh, enfin, que j'ai beaucoup travaillé en termes d'équilibrage, mais euh, entre le Sud, qui est une, euh, une série de voies maritimes avec, euh, avec, beaucoup de, enfin, avec peu de villes, mais des villes qui font beaucoup de, euh, beaucoup de cartes apportées aux joueurs, et le Nord, où on passe par la toundra sibérienne et où on a beaucoup de petites villes avec très peu de cartes, déjà les logiques de jeu sont totalement différentes. Et si on va au milieu, eh ben là, les logiques de jeu conviennent compl complètement fortes, puisqu'on a une espèce de gros truc au milieu qui s'appelle euh, l'Himalaya, mmh. et, et donc on est sur un jeu très partagé, où il va falloir saisir ces opportunités, et là je parle que du territoire. Mais, du coup, Mais si on y rajoute en plus les différents modules qu'on a imaginés, bah, le jeu prend une, une, une richesse en termes d'exploration, en, de, euh, en, en termes de voix, en termes de diversité, qui pour moi, au fond, euh, le, euh, le, le dernier seuil à atteindre. Mmh, ouais. Et ce qui serait excellent, c'est de croiser le KS1 et le KS2. Ouais, J'allais dire, est-ce que ce n'est pas mieux enfin, pour débuter Est-ce que l'Afrique n'est pas plus propice pour débuter Parce qu'il y a moins de, de conséquences à long terme, justement, non alors, l'intérêt de l'Afrique, c'est que euh, si tu le joues sans module, mmh. c'est un jeu qui est familial, et qui, si tu le joues avec des, des joueurs qui, qui le connaissent un petit peu, euh, va devenir super tendu et très interactif. Alors, moi, personnellement, après tout le temps euh, <rire> et toutes les parties que j'ai faites, hein, ça fait un peu plus de 12 ans maintenant qu'on joue à The Trace, puisque... Puisque on l'a créé en 2009 euh, mais avec toutes les parties que j'ai faites je continue à jouer The Retrace sans module sur l'Afrique ou sur l'Amérique du Sud et à m'éclater parce que dans cette version là je trouve que le jeu a une dimension qui est très opportuniste et très euh, euh, j'arrive à la fin et je vais tenter le coup ultime belote, rebelot, 10 de der mm -hmm. Dès que je rajoute les leaders dedans, je sais que la partie va être plus courte, parce que ça fait presque une action de plus pour chaque joueur. Et donc, la partie va être très intense, très vive. Si, euh, si j'y rajoute un module comme la postale, je sais que je ne me poserai plus la question de l'argent. Et donc, je vais optimiser mes parcours. Et donc, cette, euh, cette manière-là de jouer avec l'Afrique, avec elle était intéressante parce que on a... Des des modularités qui sont vraiment euh, euh, vraiment fun, mais qui orientent le jeu vers euh, justement soit euh, un raccourcissement de la partie, soit un allongement par les difficultés et les contraintes. Et donc on est en, entre ces deux-là et on arrive finalement à toujours avoir un jeu qui peut se faire en une heure. Ouais. Et on, on ouais. est bien. Euh, sur l'Asie, on, on va pouvoir construire un petit ouais. peu plus. Et, et nous, ça nous intéresse aussi. Il n'y pas de là. mauvais choix de toute façon puisqu'on a bien compris que était, tout était très très modulable. Euh, merci Maxence euh, d'avoir été là. Est-ce que tu veux bien nous rappeler alors, euh, les, dates, les dates clés hein, euh, ouais. la date de, de la sortie boutique pour que les gens aient tenté leur chance euh, le une chance sur trois. <rire> le, euh, la sortie boutique Alors attention, une chance sur trois, mais, euh, mais, mais quand même un jeu exceptionnel dedans chaque fois. Dans tous <rire> les cas. Il <rire> y a un double cadeau. Non oui, seulement il y a sûr. un bon jeu, le mais en il y a peut-être 5 tuiles en plus. Ça. <rire> le euh, normalement sortie boutique, on, euh, on devrait être sur euh, fin mars, donc on, on considère à peu près la troisième semaine de mars. Donc là, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est bientôt, ouais. c'est tout là. Euh, pour le KS2, euh, notre euh, notre espoir, c'est de lancer fin mai début juin. Okay, on veut laisser aussi aux jeux boutiques le temps de vivre et d'exister, euh, et, euh, et le temps des joueurs de prendre, euh, de, de prendre la mesure du jeu et de se faire plaisir avec, avant de faire une nouvelle campagne, qui de toute façon ne sera dans les mains des joueurs que dans un an au mieux. l'année prochaine, oui. Mmh. Euh, on est d'accord, hein, ça sera dans 14 mois parce que euh, si, si on commence là en, en mai, euh, il va falloir le temps de la production, le temps de l'acheminement, de ces derniers temps, ce n'est pas forcément évident. Et puis, on a aussi, euh, en fin d'année, début d'année prochaine, l'espoir de sortir Les 7, euh, qui est un autre sujet et une autre narration, mais j'espère ouais. qu'on on, on essaiera de prendre le temps à ce moment-là. On à ça de... parce que ça m'intrigue beaucoup, ce jeu, ouais <rire> Je n'en parlerai pas, donc. <rire> pas cette fois. <rire> le KS, euh, du coup, alors attends, parce qu'on on perd... Tu sais que je vais te le demander, le, le KS2, là, le deuxième Great Race, est-ce qu'on peut s'attendre à une augmentation drastique des prix au vu de la, euh, la, la montagne de matériel que tu vas mettre dedans Non, on, euh, on veut, toujours pareil, essayer de rester le plus raisonnable, le plus raisonnable possible. Euh, on risque forcément d'augmenter un petit peu les prix puisqu'on va avoir deux plateaux au lieu d'un seul. Mm dans la boîte, la boîte va être un peu plus lourde aussi, Alors, on va la dimensionner un peu plus haut, elle sera un peu plus grande, donc ça c'était aussi une des questions qui étaient posées dans, dans, euh, dans le KS1, donc la boîte sera un peu plus haute dans le KS2, mais relativement équivalente en termes de, de, de taille et de rangement mmh. que la première, on voudrait que les deux, mises l'une à côté de l'autre, rappellent des choses, qu'elles euh, qu évoquent euh, des souvenirs communs et que, et que on, si vous voulez, enfin, il y a certaines personnes qui ont déjà vu la, la couverture de, du KS2. Et je dirais pas que c'est sur Quad et qu'on qu a un, un, un, un forum spécial là-dessus. Alors, on va, on va euh... penser que tu es payé le lien du, du, coup, du forum, bien sûr, dans la description, hein, puisque tu en parles avec tant d'en face que les gens vont vouloir aller voir. Mais tant mieux, super! Enfin, J'espère en tout cas que, que vous viendrez, que vous viendrez nous poser des questions sur, aussi sur ce réseau-là, où on est très présent, On est présent aussi sur Facebook, où euh, enfin, on a un groupe dédié à The Retrace, dans lequel, là, je sollicite vraiment la communauté. On est un petit groupe, on est, on, je crois qu'on est 200-250. Mais euh, je les sollicite pour qu'on euh, qu s'entraide les uns les autres sur les différents niveaux de jeu, sur, sur aussi leurs opinions, etc. Et donc On construit tout ça ensemble, mais euh, la boîte sera un peu plus grande. Elle, euh, euh, elle sera donc un peu plus lourde et un peu plus chère. D'accord. Pas beaucoup plus chère. Mettons que on espère qu'on va faire rentrer ça dans 10-15 euros de plus, pas plus. Okay. on se <rire> on se gratouille on enlève des morceaux mais de nous pour, pour être sûr d'avoir le jeu au prix le plus juste et avec le maximum de matériel dedans très bien et on aura la réponse j'espère bientôt le plus vite possible euh, merci encore d'avoir été là euh, merci à euh, toi bonne sortie boutique puisqu'il est encore temps de te le souhaiter et puis euh, et on en prend douter à bientôt pour parler de 7 et de bien d'autres choses peut-être <rire> merci à très bientôt à bientôt